Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que tout chacun de nous a reçu la grâce, la faveur de Dieu pour ce matin et puis il s'est réveillé sain et sauf. Et c'est un immense plaisir pour moi aussi de pouvoir partager la parole de Dieu avec tout chacun de nous. Cette semaine, Dieu nous a fait grâce et il a voulu que nous nous rencontrons dans le livre de Romains. Et il a voulu que nous étudions ce, ce livre du premier chapitre jusqu'au 16e chapitre. Rassurez-vous, nous n'allons pas tout étudier en une seule séance. À chaque séance, nous allons étudier un chapitre. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre premier du livre de Romain. Et croyez-moi, c'est un livre qui est, qui est même le centre du Nouveau Testament c'est-à-dire le livre de Roumé, c'est le sang du Nouveau Testament. Parce que c'est le livre qui a abordé tous les aspects de la vie, que ce soit ce qui concerne le salut, que ce soit aussi la vie spirituelle. Donc c'est le livre qu'on peut dire qui a regroupé tous les autres livres en elle-même. C'est intéressant. C'est un livre qui a été adressé spécifiquement au panier, pas à la nation d'Israël. C'est un livre qui n'est pas mélangé. C'est un livre qui est concentré sur les Grecs, vous voyez un peu. Donc nous, en tant que Grecs, que nous sommes, si on dit Grec, quand la Bible dit, parle souvent de Grecs, vous allez voir que la Bible a scindé le monde en trois. Il parle des Juifs, les Grecs et l'Église de Dieu. Vous voyez un peu, il parle des Juifs, les Grecs et l'Église de Dieu. S'il dit Juif, il fait référence aux enfants d'Israël. S'il dit Grec, il fait référence aux paniers. Et s'il si dit « Église de Dieu », il fait référence à tous ceux qui ont reçu le sang de Jésus, qui sont sauvés. Ça veut dire quoi Soit, si tu es de l'Église de Dieu, soit tu, es, soit tu es un grec qui, est, qui a reçu le pardon de péché, qui est sauvé, tu deviens Église de Dieu. Tu fais partie de l'Église de Dieu. Soit tu es un juif qui a reçu le salut et tu fais partie de l'Église de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, le livre de Romains a été spécifié au panier. Vous voyez c'est pourquoi dans le chapitre premier, nous allons étudier quatre grandes lignes. Quatre grandes lignes. Et la première ligne concerne d'abord la salutation. Et il y a un mot-clé que nous devons souligner dans cette salutation que Paul a émis. Et la deuxième ligne concerne réellement son amour. L'amour qu'elle a eu pour le but, même du livre. Et la troisième grande ligne hum, concerne la base la base même du Livre de Romains. C'est la fondation même du Livre de Romains. Et la quatrième grande ligne que nous allons essayer de décortiquer, c'est l'état des lieux que l'apôtre a essayé de faire avant de commencer même à entrer dans le vif du sujet, dans le chapitre 2. Le chapitre 2 entre même dans le vif du sujet. Mais la fin du chapitre 1 a fait l'état des lieux. A fait l'état des lieux du monde. Vous voyez un peu. Donc nous allons d'abord commencer par la première ligne. Paul a abordé la première ligne par un aspect très important. Il dit, serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Paul est en train d'expliquer, il est en train d'essayer de nous faire comprendre que lui, depuis longtemps, il a été mis à part. Quand on dit on met quelqu'un à part, -à -dire on le met pour un projet, pour un but. Et lui, sa vie, comment dire, son, tout ce qu'il doit faire, doit viser ce but. Et le but de Paul, c'est d'annoncer l'évangile de Dieu. Il a expliqué un peu le source de cet évangile. Cet évangile n'a pas été créé au temps de Paul. Parce qu'il il est en train d'expliquer cet évangile en disant dans le verset 2 que l'évangile était déjà promis auparavant de la part de Dieu. Par les saints, pas les prophètes dans les saintes écritures, mais c'est ce pas autant de Paul que les saintes écritures sont venues. Les saintes écritures étaient là depuis le livre de Genèse. Vous voyez, je vais parler de la Torah, et je vais parler aussi des livres prophétiques, que ce soit Isaïe, Jérémie et autres. Mais l'évangile était promis, mais l'évangile n'était pas accompli. Mais Par la grâce de Dieu, l'évangile a été accompli et la nouvelle alliance a été établie. Dès que la nouvelle alliance est établie, il faut que cette nouvelle alliance soit apportée au monde. Raison pour laquelle Paul a été mis à part pour pouvoir traiter ce chapitre de l'humanité. Et dans, dans, dans le premier point, je veux tracer deux grandes lignes. Et ces deux grandes lignes, dans le premier point, se trouvent dans le verset 5 au verset 7. Il dit, par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat Je veux que vous souveniez le mot grâce, parce que vous allez beaucoup écouter ce mot dans le livre de Romains. C'est un mot qui est répandu dans le livre de Romains, la grâce. Parce que ça fait partie des fondements. que nous allons venir au niveau des fondements, vous allez bien comprendre. Vous comprenez un peu Mais ici, il dit quoi Il dit, par qui nous avons reçu la grâce Ça veut dire quoi Si j'ai été mis à part, si... L'évangile m'a été confié, ce n'est pas parce que je le mérite. Ce pas parce que j'ai étudié pour parvenir à ce point. Non, c'est parce que la grâce de Dieu m'a été faite. Mais cette grâce a été faite pour, pour, pour quel objectif Paul a reçu cette grâce pour quel objectif Il dit « pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les paniers ». Le but de la mission de Paul, Paul a été mis à part pour amener à l'obéissance de la foi tous les paniers pourquoi je veux que vous souligniez l'obéissance de la foi ou tous les paniers parce que l'évangile qui a été répandu, la parole qui a été répandue dans toutes les nations n'est pas l'obéissance à la foi n'est pas d'amener les gens à l'obéissance à la foi mais c'est d'amener les gens à l'obéissance de la loi c'est pourquoi je veux que nous signions ce mot-clé. Mais le livre de Paul n'est pas axé, la mission de Paul n'est pas d'amener les gens à l'obéissance de la loi. Non. Aujourd'hui, nous voulons le monde qui se dirige vers l'obéissance de la loi. Mais Paul dit non, je vous vous amené à l'obéissance de la foi parce que c'est la foi juste qui produit la vie juste. Mais l'obéissance de la loi nous, nous amène à produire la vie juste, pensant que la vie juste va nous amener à la foi juste. Donc, c'est d'abord le mot-clé que je veux vous souligner dans la première grande ligne. Et puis, il n'a pas fini. Il a dit, le verset 7, il a dit, <coughs> « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelez à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et notre Seigneur. Jésus-Christ. Vous voyez, le mot grâce est encore revenu. Soulignez d'abord si vous passez, que vous allez tellement l'entendre. D'accord. Continue maintenant dans le deuxième grand ligne qui concerne l'amour que Paul a. Vous voyez, l'amour que Paul a pour, pour pouvoir mener cet évangile au panier. Le verset 8 est là, continue en disant quoi Je rends d'abord grâce à mon Dieu, pas Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans tout le monde entier. Le verset 9. Dieu que je sais dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mettez-moi que je fais mention de vous, demandant continuellement dans mes prières, afin d'avoir par la volonté, le bonheur d'aller vers vous. Vous voyez, Paul veut réellement aller vers les païens, vers les Romains. Mais pourquoi Le verset 11. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Vous voyez, ça dit quoi Lorsque nous écoutons l'Évangile, nous sommes premièrement affermis. Mais Paul a rapidement corrigé dans le verset 18, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu par la foi, au milieu de vous par la foi, Et qui est nous, qui nous est commune à vous et à moi. Paul est en train de, de... Je veux clairement que vous nous comprenions ensemble. L'objectif même et l'amour et le sujet que Paul est en train de poser ici. Paul dit quoi Paul dit « ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi ». quoi La foi c'est quelque chose de commun. Ce n'est pas que vous avez une autre perspective de la foi, moi j'ai une autre perspective de la foi. Parce que ensemble, par la suite, nous avons tous étudié ce que c'est que la foi. En continuant à étudier le livre de Romains. Nous devons comprendre que la foi n'est pas quelque chose d'individuel. Non. Toi, tu as ta manière de croire. Moi, j'aime la manière de croire. Parce que c'est des choses que nous écoutons souvent chez les gens. Non. La foi est commune. On est d'accord. Donc, Paul a réellement fait le projet d'aller vers... Les Romains, pour pouvoir leur annoncer l'Évangile, c'est ça. Il a terminé dans le verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous aller, de vous annoncer aussi l'Évangile à vous tous qui êtes à Rome. Ça, c'est le deuxième point. Nous abordons maintenant la troisième point, qui est même la base, la base même du livre de Romains. Et nous allons commencer par le verset 15 au verset 17. Il dit ainsi j'ai le vif désir de vous annoncer l'évangile à vous tous qui êtes à Rome. Pourquoi Paul a ce désir Pour aller annoncer l'évangile à Rome. Le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du Grec. Je, je viens de vous annoncer tout à l'heure que Paul divise souvent le monde en trois quand vous disiez la Bible. Il parle souvent du juif, du grec et de l'église de Dieu. Ici, il a parlé de deux points, du juif et du grec. On est d'accord, je continue. Le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est le fondement même de livre de Romain. C'est tout ce que nous allons étudier du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. C'est la base même du livre de Romains. Il dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». Pourquoi il n'a pas honte de l'évangile Parce que l'évangile contient une puissance qui sauve le juif, qui sauve le grec. Vous voyez Parce que pourquoi, qu comment dirais-je qu Quelle est la puissance qui se trouve dans l'évangile Quand Paul dit « Il y a une puissance dans l'évangile », quelle est la puissance de l'évangile Parce que l'évangile nous révèle quelque chose qui est très important. Vous voyez, la puissance qui est dans l'évangile, c'est une révélation que l'évangile nous donne. Et cette révélation, c'est quoi? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'évangile contient une révélation. Souvenez-vous le livre de Romain, pardon, le livre de Osée. Lisons le livre de Osée. Lisons le livre de Osée chapitre 4. Lisons le verset 6. Et nous, ce verset 6 va nous faire comprendre réellement, la vie le feu qui brûle en Paul d'annoncer l'Évangile. Verset 6 dit quoi Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. Je t'oublierai aussi tes enfants. Toutes les fois que j'évoque le livre de Hosea chapitre 4. Je trouve toujours deux vérités qui ne devaient pas rester ensemble. Et si vous avez suivi les enseignements précédents et les enseignements dans lesquels j'ai évoqué le livre Ode chapitre 4, j'ai dit ce que je viens de dire. Je, je viens encore dire. Dans le livre Ode chapitre 4, la première phrase contient deux vérités qui ne devaient pas rester ensemble. La première vérité c'est quoi Mon peuple. La deuxième vérité est quoi Est détruit. Cette phrase, cette phrase s'écoute, qui ne contient que quatre mots, est remplie de deux réalités qui ne devraient pas rester ensemble. « Mon peuple est détruit. » Ce n'est pas possible. Comment la Bible dit « mon peuple » Et la phrase qui suit, c'est « est détruit. » Le peuple de Dieu n'est pas fait pour expérimenter la destruction. Le peuple de Dieu n'est pas fait pour expérimenter l'angoisse, le malheur, le châtiment. Non le peuple de Dieu est fait pour expérimenter la paix, la joie, le bonheur. Mais comment se fait-il qu'il dit mon peuple C'est-à-dire le peuple de Dieu. Et la phrase est, le mot qui suit est détruit. Mais Dieu merci, il a donné la raison. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Il lui manque de la révélation. C'est-à-dire quoi Un peuple sans révélation, un peuple sans connaissance doit expérimenter obligatoirement la destruction. Raison pour laquelle le feu qui brûle en Paul, il a écrit le livre de Romains. Et puis ce livre de Romains a pour fondation l'évangile Pourquoi C'est la seule chose qui peut révéler la justice de Dieu Aujourd'hui les gens ne connaissent pas la justice de Dieu Mais c'est l'évangile qui peut révéler la justice de Dieu par la foi Et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi je vais plus m'attarder sur le verset 17. Mais le temps nous est compté. Sinon, il y a beaucoup de choses que nous devons encore voir dans le verset 17. Mais je veux simplement que vous reteniez, Parce que par la suite, tout le livre de Romains est axé même sur la révélation. Est axé sur le verset 17. Tout le livre de Romains, vous allez le retrouver dans le verset 17. Raison pour laquelle, en continuant, nous allons beaucoup faire recours au verset 17. Parce que c'est une révélation que l'évangile de Dieu nous donne. C'est pourquoi Paul pour a dit quoi Je n'ai pas honte. Parce que c'est une puissance de Dieu qui veut sauver. Alors pour recevoir le salut, il faut d'abord recevoir la révélation de la justice de Dieu. Pour être sauvé, il faut d'abord recevoir la révélation de la parole. Pour devenir juste. Parce que la, la fin dit quoi Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Qui est juste C'est celui qui a rêvé, reçu la révélation même de la justice de Dieu. Et lui, les disent disaient qu'ils sont pécheurs. Ils ont raison parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation. Ils n'ont pas encore reçu l'évangile. Parce qu'ils ont reçu l'évangile, ils ne devaient plus être pécheurs. Parce que le verset 17 a fini par quoi Le verset 17 a dit, c'est une puissance de Dieu qui sauve celui qui croit. C'est-à-dire cette puissance sauve. Quand on dit quelqu'un va être sauvé, c'est-à-dire la personne est d'abord en danger. Vous voyez, comme au chapitre 4, le 6, il avait dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. » Pour que ce peuple puisse se relever, il doit avoir d'abord de la connaissance, il doit avoir d'abord la révélation. Lorsque si nous regardons aujourd'hui, beaucoup de peuples se réclament « peuple de Dieu ». Mais quand nous regardons leur état, ils expérimentent la destruction. Parce qu'il leur manque la révélation. Ils expérimentent la peur, l'angoisse. Beaucoup de gens sont en train d'adorer Dieu aujourd'hui. Mais quand tu leur poses la question, est-ce que vous êtes pécheur ou bien vous êtes juste Il dit, nous sommes tous des pécheurs. Quand tu leur poses la question, est-ce que si Jésus vient maintenant, Jésus pourra te prendre pour aller au paradis La peur envahit leur cœur. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation de la justice de Dieu. Nous devons recevoir la révélation de la justice de Dieu pour devenir juste. C'est pourquoi Paul dit quoi Je ne veux pas, je suis pas venu vous enseigner l'obéissance à la loi. Non, je suis venu pour vous enseigner l'obéissance à la foi. Mais avant, avant d'obéir à quelque chose, il faut d'abord recevoir la révélation. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Souffrez à ce que je lis plusieurs fois, le verset 16 et le verset 17. Parce que c'est là même notre base. Si la base n'est pas bien fondée, fondée, si la base n'est pas bien posée, on aura des problèmes en continuant. Parce que le livre de Romains comporte 16 chapitres. Mais si réellement vous pouvez déjà comprendre uniquement le chapitre 1er, tout le chapitre 16, on va plus s'attarder sur ça. L'évangile contient la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Mais il veut nous sauver de quoi Pourquoi l'évangile est si important Pour révéler la justice de Dieu. Nous en lis. Matthieu chapitre 1. Lisons le verset 1er. Pardon, lisons le verset 21. La Bible dit, car elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Retrouvons dans Osée chapitre 4 rapidement. Mon peuple est détruit. Ma Père, chapitre 1, nous dit, il va sauver son peuple de ses péchés. de Ce fils qui naîtra, il est né parce que le peuple est en train d'expérimenter la destruction. Le peuple est en train d'expérimenter l'angoisse. Le peuple est en train d'expérimenter la peur. Mais ce fils est né pour sauver son peuple de ses péchés. Et si le péché est dans notre cœur, nous ne pouvons expérimenter facilement la destruction, la peur, l'angoisse. Pourquoi pourquoi lorsque le péché est dans notre cœur, nous expérimentons la destruction, la peur et l'angoisse La raison est simple. Et nous allons lire cette raison dans le livre d'Ésaïe chapitre 59. Nous allons beaucoup nous attarder sur le verset 16 et le verset 17 parce que le reste n'est pas trop profond. Mais le verset 16 et le verset 17 est profond parce que la Bible dit qu'il veut sauver son peuple de ses péchés. Alors, pourquoi est-ce que... Le peuple est en d'expérimenter la destruction. À cause de, et c'est quand lorsque nous allons, vous allez écouter, là il a dit Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son aurait trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez pourquoi le peuple expérimente la, la destruction Parce que la face de Dieu lui est cachée. Parce que Dieu s'est séparé de lui. Parce qu'il y a une mue, il y a un mur de séparation entre l'homme et Dieu. Imaginez l'homme qui n'a plus la, la, plus la connexion avec Dieu. Il va expérimenter la paix, c'est impossible. Il va expérimenter la joie, c'est impossible. Donc à cause du péché dans notre cœur, nous sommes séparés de Dieu. Cette base doit être d'abord claire. Si le péché est dans notre cœur... Qu'on le veuille ou non, nous expérimentons la destruction, nous expérimentons la peur, nous expérimentons l'angoisse. Simplement parce que nous sommes séparés de Dieu. Si le péché est dans lequel l'homme est séparé de Dieu, l'homme n'a plus la connexion avec Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit quoi L'évangile doit intervenir. Pour faire quoi Pour sauver l'homme. Et cette puissance se trouve dans la, ré... dans la révélation. Il dit, parce qu'en lui, est révélée la justice de Dieu. qu'est-ce qui peut sauver du péché C'est la révélation de la justice de Dieu qui se trouve dans l'évangile. Souvenez-vous, je vous avais donné une... Et j'avais dit que quelqu'un qui part acheter de la loterie, il choisit des numéros. Et dans son cœur, il prie pour que les numéros sortent. Mais quand nous regardons le fond, il ne prie pas pour que les numéros sortent. Il prie pour ce que peut rapporter ses numéros. Il sait que dès, le, dès que les numéros vont sortir, je vais gagner de l'argent. Donc, en réalité, sa prière, nous, en l'écoutant à la face, nous pouvons dire, « Je prie pour que mes numéros sortent. »« Je prie pour que mes numéros sortent. » Non. Il ne prie pas pour que ses numéros sortent. Il prie pour ce que le numéro va lui apporter. Ça veut dire quoi Paul est en d'annoncer l'évangile. Mais lorsque nous focalisons dans le fond, nous focalisons sur ce que l'Évangile peut nous apporter. L'Évangile va nous apporter de la révélation. L'Évangile va nous apporter la révélation de la justice de Dieu. C'est cette révélation qui va nous sauver du péché. Vraiment, j'aurais beaucoup aimé de fonder cet enseignement uniquement sur le verset 16 et le verset 17. Mais je crois que le peu que nous recevons du verset 17, Dieu va mettre la lumière là-dessus. Et que nous allons comprendre que si le péché est dans notre cœur, nous sommes séparés de Dieu. Et la seule condition pour recevoir la grâce, le salut de Dieu, c'est d'avoir la révélation de l'évangile. Alors, abordons le dernier point pour finir, qui est l'état des lieux du monde. Oui, nous disons que le monde doit être sauvé des péchés. Ce qui brûle dans le cœur de, de, de, de Paul, c'est d'apporter l'évangile qui est la puissance de Dieu pour sauver le monde du péché pour révéler la justice de Dieu, pour que la justice puisse vivre par la foi. C'est ce que Paul essaie de nous faire comprendre. Mais il veut amener cet évangile dans quel monde C'est ça Il a commencé par dire maintenant à partir du verset 18. Le verset 18 jusqu'au verset 32 nous montre clairement pourquoi le monde a besoin de la justice de Dieu. Le monde qui est séparé de Dieu a besoin de la révélation de Dieu. Parce que la séparation a causé de grands dommages La séparation d'avec Dieu a causé de grands dommages dans le cœur des hommes Lisons ce que la séparation a causé Le verset 18 veut dire, La colère de Dieu se révèle du ciel Contre toute impurité Contre toute injustice des hommes Qui retiennent injustement la vérité captive Car ce qu'on peut connaître de Dieu Est manifesté pour eux Dieu leur ayant fait connaître Le verset 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Waouh! Le verset 21. Puisqu'elle a connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez un peu le monde dans lequel Paul veut amener l'Évangile. Pourquoi est-ce que le monde a besoin de l'Évangile Le monde a besoin de l'Évangile parce que à cause du péché. La colère de Dieu même est sur le monde. À cause du péché, l'homme, bien qu que Dieu l'a mis dans un monde où sa gloire est manifestée en toutes choses. La gloire de Dieu se manifeste dans les animaux. La gloire de Dieu se manifeste dans les arbres. La gloire de Dieu se manifeste un peu partout. Mais malgré que cette gloire est un peu partout, l'homme ne peut même pas voir cette gloire. La Bible dit, ayant connu Dieu, il ne le peut glorifier qu'en Dieu ils ne l'ont pas rendu glace, mais ils se sont égarés dans leur pensée pourquoi parce que le péché est déjà dans le cœur de l'homme l'homme est déjà séparé de Dieu la Bible dit se vantant d'être sages ils sont devenus fous parce qu'ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image de l'homme corruptible qu'est-ce qu'il fait tout ça c'est le péché qui est dans le cœur de l'homme vous voyez l'homme est en train d'expérimenter la destruction mais pour lui il se croit sage c'est depuis le jardin d'Éden que cette chose a commencé. L'homme se croit sage. Donc l'homme est tombé dans le péché et puis il a, il a obtenu la connaissance du bien et du mal à travers le malin, le diable. L'homme s'est retrouvé nu. Mais la sagesse de l'homme lui a dit quoi Non, il faut couvrir ta nudité. L'homme a couvert sa nudité avec les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier qui incarnent la justice de l'homme. L'homme s'est couvert avec les feuilles de figuier. Mais laissez-vous, vous, vous étudiez bien le livre de Jérôme chapitre 3, Dieu a appelé à l'homme, Dieu a dit « L'homme, où es-tu » L'homme dit quoi ?« J'ai entendu ta voix, j'ai peur parce que je suis nu. » Alors qu'un peu plus haut la vie dit « Il a, il a couvert sa nudité. » Vous voyez, l'homme est devenu fou. Toi, tu t'es couvert, on te pose la question « Où es-tu » Tu dis que je suis nu. Vous voyez La Bible dit, se d'être sages, ils sont devenus fous. Pourquoi Parce qu'ils ont changé la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme dans une gloire. Vous voyez Nous pouvons lire ça dans le livre de Somme. Lisons le livre de Somme, chapitre 8. Lisons le verset 6. La Bible dit, lisons d'abord par le verset 4. Quand je contemple les cieux ouverts de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination, tu tous les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. Vous voyez, le livre de Somme, chapitre 8, est en train de nous relater la genèse de l'homme. Dieu a couronné l'homme de gloire et de magnificence. Mais malheureusement, changer cette gloire, la gloire de l'homme, la gloire, pardon, de Dieu, en une autre gloire. Pourquoi Parce que le péché est entré dans son cœur. Et depuis que ce péché est entré dans son cœur, il est livré à toutes sortes d'impurités, à toutes sortes de convoitises. Il fait du n'importe quoi. Pourquoi Parce qu'ils ont changé la vérité en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Si je dis, ah, les hommes vont dire, d'autres vont dire, non moi, je n'adore plus les idoles. Là, la Bible est en train de parler des idoles. Non. Non. C'est vrai. On peut inclure aussi ceux qui adorent les idoles. Mais toi, qui te dit que tu es en train d'adorer Dieu et que tu te dis que tu es pécheur, tu adores aussi des idoles. Je vais t'expliquer maintenant ton idole pour finir. Là, ta chair est ton idole. Tu adores plus que ta chair que Dieu. Tu dis que tu es pécheur parce que tu t'es livré à ta chair. Lorsque ta chair pêche, tu dis que tu es pécheur. Lorsque ta chair fait du bien, en ce moment, tu vas dire que tu es, tu es juste. Donc, tu t'es livré aussi à ta chair. Ça veut dire qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré au servi et servi la créature au lieu du créateur. Notre chair aussi est une créature. Notre chair aussi est une créature. Ne pensons pas que quand la Bible écrit ça, elle parle seulement des idoles. Non. Non. Notre chair aussi est une créature. Si nous vivons selon notre chair, lorsque la chair pêche, nous disons que nous sommes pécheurs. C'est-à-dire que notre vie est conditionnée à notre chair. En ce moment, nous avons déjà changé la gloire de Dieu. Vous voyez Donc, le monde a besoin de l'évangile parce que le monde a changé la gloire de Dieu. Le monde a besoin de l'évangile parce que le monde a changé ce qui est naturel contre ce qui est contre nature. Le verset 29 dit quoi le verset 28 dit quoi Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'essence réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, mais, mais impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, révèlent à leurs propres parents dépourvus d'intelligence. De loyauté, d'affection et de miséricorde. C'est l'état dans lequel le monde, le monde est. C'est pourquoi il a besoin d'écouter l'évangile qui va lui révéler la puissance de Dieu qui le fera sortir du péché et va devenir juste. Alors pour finir, je veux simplement essayer de nous faire comprendre. Dans ce chapitre premier, le cœur qui brûle en Paul. Et que le monde puisse sortir de cet état pour devenir juste et parfait. Mais comment devenir juste et parfait C'est de croire en l'évangile. Qui a la puissance qui va te révéler la justice de Dieu Jésus est allé sur la croix pour que nous puissions obtenir la justice de Dieu. Vous voyez un peu Et nous sommes devenus justes par la foi. Paul n'est pas venu nous enseigner la loi dans le livre de Romain. Non c'est pourquoi je vais relire le verset 5 pour finir. Et par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat pour amener en à, à, à son nom à l'obéissance de la foi. Ce n'est pas l'obéissance de la loi. Et pour devenir juste, ce n'est pas la loi, c'est la foi. Nous devons obéir à la foi. La foi qui nous a révélé l'évangile en qui nous croyons pour que nous puissions devenir justes. Jusque là, on va m'arrêter. à bah ma Père, nous te disons merci pour cette grâce immense que tu nous as accordée aujourd'hui de pouvoir étudier le livre de Romains chapitre 1. Dans le livre de Romains chapitre 1, tu as voulu nous montrer l'ardeur que tu as mis dans Paul pour annoncer cet évangile au monde. Père très saint, beaucoup de gens viennent d'écouter cet évangile. Et Je demande la plénitude de ta grâce à tous ceux qui ont écouté cet évangile aujourd'hui et que cette semaine soit une semaine de méditation, de paix, que cette semaine permet à ceux que les cœurs qui se sont séparés de toi, se rapprocher de toi pour que les cas qui se sont séparés de toi puissent avoir la, la soif le désir de, de chercher à se connecter à toi père très merci oui. je te rends te du temps ainsi prié amen